Donc euh, le livre Beurre Breton et sucre, sucre afghan fait partie de la sélection 9-11 et 11-13. Voilà. Donc moi je vais vous présenter la bande dessinée de la sélection 11-13. Donc c'est Calamity Jane. Donc c'est Jane, elle a 11 ans, c'est l'aînée de sa famille et son père est parti en ville. Euh, du coup elle doit s'occuper de ses frères et sœurs. Euh, voilà, au début tout se passe plus ou moins bien. Ils jouent, ils rigolent, ils se chamaillent aussi. Euh, c'est l'aînée de la famille, donc c'est elle qui a la responsabilité. Mais voilà, il y a quelques tensions avec son petit frère, euh, voilà, parce, que, parce que Jane est une fille, parce que Jane euh, porte des pantalons alors qu'elle n'a pas le droit. <rire> et euh, tout se passe plus ou moins bien, jusqu'à ce que la petite sœur, la toute petite, euh, tombe malade. Donc voilà, elle a de la fièvre et il euh, faut trouver une solution. Euh, Jane, elle décide de partir en ville, voilà, et euh, donc elle laisse ses frères et sœurs à la maison, donc c'est un ranch euh, au milieu de la savane, c'est assez isolé, euh, voilà. Il euh, y a une, une mystérieuse indienne qui rôde un peu aux alentours. Donc euh, voilà, qu'est-ce que son frère doit faire si jamais elle rentre euh, Bon, apparemment, pas de souci, du moment qu'elle ne passe pas la barrière, il n'y aura pas de problème. Donc euh, voilà, je ne vais pas en dire plus. Euh, la BD se lit euh, assez rapidement. Euh, voilà, c'est une bande dessinée assez simple. Il euh, faut bien regarder les illustrations. Il n'y a pas énormément de texte. On comprend l'histoire grâce aux illustrations. Voilà, c'est le premier euh, tome de la, de la série. Voilà, première BD. Hum. Alors, le roman... <rire> « La clé des champs » d'Audrey Follot. Donc Audrey Follot euh, est lauréate du concours euh, du premier roman. Voilà, « La clé des champs ». Chapitre 1. Robine des bois. « Tout le monde dit que ce n'est pas bien de voler, et bien mal acquis ne profite jamais, et qui vole un neuf, vole un bœuf. Vos parents vous ont sans doute déjà grondé pour avoir attrapé un bonbon sur l'étal du marché. » Vous avez peut-être le cœur battant quand vous passez le portique au supermarché. Comme si vous vous attendiez à ce que la sonnerie retentisse et qu'un vigile vous saute dessus l'air furieux. Si c'est le cas, bravo, vous faites partie des gens honnêtes. Et je le dis sincèrement, j'aurais bien aimé être l'un d'entre vous. L'une d'entre vous. Mais ce ne sera jamais le cas, car je viens d'une très célèbre et très ancienne famille de voleurs. Chez moi, le vol est considéré comme un sport national. Voilà, donc il y a, dans ce livre, il y a plusieurs références, en fait, à, à, des voleurs et des voleuses célèbres. Donc, c'est l'histoire de Robin Larcin, qui a 13 ans. Sa sœur Bonnie, euh, est malheureusement en prison. Le dernier cas, ça a mal tourné. Donc, voilà. Arsène, son frère, à euh, 14 ans et il va passer son initiation. Donc L'initiation, c'est euh, l'événement en fait, que chaque voleur doit passer à, à l'âge de 14 ans. Il doit commettre son premier vol tout seul, euh, sans l'aide de personne, sans aide matérielle. Voilà, et donc euh, on attend sagement à la maison euh, que le grand frère revienne. Et quand il revient, on fait la fête et on lui offre surtout un cadeau. Bien sûr, un cadeau volé. Euh, Robin, comme elle n'aime pas voler et qu'elle euh, voudrait faire pl plaisir à son frère, elle décide de fabriquer elle-même un collier un, en fait, à son animal totem, cabriole. Euh, voilà, donc euh, tout se passe bien, la fête se passe bien, le moment des cadeaux arrive, et là, malheur, Robin offre un cadeau non volé à son frère, donc euh, voilà, clairement c'est la honte de la famille. Suite à ça, ses parents décident de l'envoyer dans un dans une école de redressement, une école euh, voilà qui apprend euh, le vol, euh, les mensonges, euh, tout ce qu'il faut pas faire hein, <rire> clairement voilà. Euh, dans cette école voilà ça se passe euh, ça se passe, c'est pas que ça se passe pas bien c'est voilà c'est euh, ça se passe. Et un jour il euh, y a la règle numéro une de l'école qui voilà ne jamais voler un voleur. Voilà, dans le bureau du directeur, il y avait la clé des champs, une clé euh, soi-disant magique qui est capable d'ouvrir toutes les portes, toutes les serrures. Elle est volée. Euh, et ensuite, euh, donc un camarade de classe, euh, de peur d'expliquer en fait qu'il est épileptique, il va se dénoncer, il va dire que c'est lui qui l'a volé, Mais euh, Robin, elle est persuadée que c'est pas lui, elle le croit. Hein, donc euh, voilà, et elle va jouer le rôle d'enquêtrice. Donc voilà, Donc, euh, dans cette école, on va, on va avoir euh, plusieurs personnages, plusieurs enfants. Chaque enfant a une histoire, qu'elle soit euh, l'histoire d'un voleur ou l'histoire d'un marchandeur. Les marchandeurs, c'est nous, c'est les gens honnêtes. Euh, on va s'attacher à chaque personnage, on va découvrir euh, voilà, ce que Robin finalement va devenir. Est-ce qu'à la fin de l'école, elle va passer son initiation Est-ce qu'elle va la réussir parce que si elle ne réussit pas l'initiation, en fait, euh, eh ben on est renié de la famille. Si, voilà. si tu veux faire partie de la famille d'un voleur, tu es un voleur et puis c'est tout. Donc c'est un roman qui est original, qu'on trouve voilà le sujet euh, surtout pour l'éducation nationale, c'est pas du tout ce qu'on apprend à l'école, voilà c'est euh, et puis euh, voilà jouer avec les avec les euh, avec les références aux voleurs donc il y a euh, Robin la Bonnie Arsène donc c'est la famille Larsin, il y a la tantrap euh, le l'oncle klepto euh, voilà la clé des champs Et le dernier roman, c'est « Mémoires de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe, de Michael bras qui est euh, libraire à Paris. C'est aussi son premier roman. Donc, dans la forêt de belle Écorce, Archibald Renard tient une librairie. Dans cette librairie, euh, chacun peut venir euh, déposer un livre, en fait, un livre unique, euh, voilà, pour, euh, pour le faire lire, pour le vendre à d'autres personnes. Euh, Ferdinand Taupe, lui, quand il était plus jeune, il a écrit un mémoire, en fait, de ses souvenirs de sa vie, euh, des choses qu'il a faites, des gens qu'il a aimés. Et euh, comme maintenant il est un petit peu euh, âgé et qu'il est malade de la maladie de l'oubli-tout, euh, il voudrait retrouver ce mémoire. Euh, malheureusement, un mystérieux inconnu a appris ce livre il y a quelques jours. Et voilà, comme, euh, comme Ferdinand, ben, il a la maladie d'Alzheimer, il, il faut absolument qu'il retrouve ce livre. Donc, euh, en fait, grâce à, à des photographies et à la carte euh, ici, euh, ils vont en fait retracer euh, tout le parcours de vie de Ferdinand. Archibald et Ferdinand vont partir à la recherche des souvenirs. Euh, de Ferdinand, savoir où est Maud, taupe euh, sa femme. Elle a disparu, mais on ne sait pas où, on ne sait pas euh, ce qui vraiment lui est arrivé. Et donc, ils vont partir à la recherche de tous ses souvenirs. Donc, c'est voilà, on parle de maladie, on parle de deuil, on parle d'histoires euh, familiales douloureuses. Mais on apprend aussi euh, à connaître euh, ces deux personnages et une très belle amitié née entre les deux. Voilà, euh, les illustrations sont faites par Sanoé des magnifiques illustrations à l'aquarelle. Euh, voilà, vous pourrez regarder tout à l'heure, mais c'est vraiment un très, très, très, très, très beau livre. Et c'est mon coup de cœur.